Depuis une vingtaine d'années, on assiste, on l'a dit déjà, à de nombreuses mutations dans, dans le secteur des médias. Avec l'avènement d'Internet, les modèles économiques et les modèles de gestion des médias classiques, télé, radio, presse écrite, ont tous été transformés. Tout simplement, on est passé de monomédia à euh, multimédia. De plus, la, la demande d'information également a changé les supports sont tous différents, et le rythme de diffusion et de réception de l'information s'est modifié. Les médias sont désormais des médias de flux, mais des médias de flux continu. Le modèle idyllique, si vous voulez, ça devient aujourd'hui BFM TV. Le média traditionnel qui a été le plus bouleversé par ces changements, et c'est bien qu'à cette table ronde, il y a des journalistes de presse, c'est justement la presse. Alors on va se servir de, de la presse ici pour illustrer tous ces changements, puis ensuite on parlera ben, des, des conséquences de ces transformations tant dans les, la gestion des médias que, évidemment, c'est le thème de, de cette table ronde de, sur le métier des, des journalistes et sur la qualité de l'information qui peut être produite. Donc dans, dans un premier temps, je, je vais parler de, de ça, de, de transformation du, du modèle économique de la presse. Juste à titre indicatif, le nombre de quotidiens nationaux d'information générale est passé de 28 en 46 à 8 aujourd'hui. Le nombre de quotidiens régionaux est passé de 175 au lendemain de la guerre à 56 ou 57. Enfin, ça, ça, ça peut varier selon les acquisitions, les fusions, à 56 aujourd'hui. Donc, Ajoutons quand même qu'il existe ce qu'on appelle des journaux dits gratuits en région. Il y en a à peu près une quinzaine en France. Alors ce constat chiffré se double aussi d'une autre donnée bien réelle. Le chiffre d'affaires de la presse écrite et surtout des quotidiens nationaux ou régionaux diminue. Et de fait, les recettes totales en euros constants baissent continuellement depuis 2000. Alors plusieurs explications peuvent permettre d'éclairer cette situation. D'abord, évidemment, la stagnation puis la baisse des ventes. Ensuite, l'arrivée en force de nouveaux entrants sur le marché de l'information, avec Internet et les pure players, donc Rue 89, Atlantico, Mediapart, les quotidiens aussi financés par la publicité, qui ont un temps concurrencé les quotidiens nationaux payants, et le développement de nouveaux outils qui permettent, entre autres, de diffuser de l'information, donc les blogs, mais aussi les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Ajouter à cela la baisse des recettes publicitaires, qui touche fortement la presse écrite. À titre indicatif, euh, la part du chiffre d'affaires lié à la pub dans les quotidiens nationaux était de 406 millions d'euros en 2006, et elle n'était plus que de 243 millions en 2012. En effet, les, les, les annonceurs se sont reportés vers euh, de nouveaux secteurs, Internet essentiellement, et ont modifié donc leur méthode de marketing en euh, engageant ainsi un cercle vicieux, dont on parlera peut-être à cette table ronde, à savoir que le prix de l'encart dans la presse est en chute libre, donc moins d'euros pour les quotidiens, donc diminution de la pagination, donc baisse des ventes, et donc bis repetita, chute des, reçues, des recettes publicitaires. se pose donc... Ici, euh, réellement, le problème de ce marché à deux versants, où les annonceurs subventionnent l'information. Enfin, un autre point important dans, dans ces explications, c'est euh, la transformation des modes de consommation. J'en ai dit un mot tout à l'heure. Avec l'essor du numérique, eh bien, les supports sont plus les mêmes qu'avant. On développe euh, l'information sur les smartphones, et est, euh, la primeur pardon, de l'information est donnée à l'instant. Alors, il y a plusieurs solutions qui ont été envisagées, qui ont été mises en œuvre, pas toujours efficaces. Donc, on a opté pour des stratégies que l'on enseigne en général aux étudiants d'école de commerce et qui s'appliquent dès qu'il est question de vendre du parfum ou du cassoulet. Donc là, c'est l'information. La première stratégie, ça va être celle de la hausse des prix. Donc, aujourd'hui, vous le savez, le journal Le Monde coûte euros tous les jours, Le Figaro, euros. Euh, libération qui coûtait 1,40€ en 2011 est passé à 1,60€ en 2013, soit 14% de hausse euh, du prix euh, en deux ans, etc. etc. Donc, mais rien n'y fait, les recettes, euh, les recettes ne suivent pas. Et l'information sur la presse écrite est en train de devenir un bien, un bien, de, un bien de luxe. La seconde stratégie, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est somme toute logique, c'est celle de s'adapter à ces évolutions et ça devient la numérisation donc, des articles afin de capter donc, des nouvelles publicités sur Internet et des nouveaux publics, les usagers, des smartphones, des tablettes, etc. Une troisième option qui, elle, est vouée à attirer les annonceurs consiste à gonfler les diffusions. Alors, pour se faire rien de plus simple, on vend son journal à 50% de son tarif à des grandes entreprises, ça va être Air France, ça va être les grands hôtels, et puis ensuite ces grandes entreprises le donnent gracieusement à leurs clients. On appelle ça les ventes payées par des tiers. Donc les compagnies aériennes, les grands hôtels sont des, des friands de ces quotidiens, de ces, de ces, de ces, en fait ces méthodes-là. Ainsi, alors 20% des, des ventes du monde... Sont, euh, sont classés dans les ventes payées par des tiers. 30% de la diffusion de libération se fait aussi de cette façon, etc. Enfin, une dernière stratégie, qui est très prisée par les journaux pour amasser une pelletée d'euros, consiste à multiplier ce qu'on appellera les ventes liées, euh, ou les suppléments. D'abord, les éditeurs de presse cherchent à vendre des contenus additionnels, ça va être un DVD, ça va être un livre, ça va être un almanach, etc., mais euh, on a aussi des façons très malines de, de convaincre les, les clients, les clients je dis, les futurs abonnés, les futurs lecteurs de, de nous rejoindre en offrant un lecteur DVD à chaque abonnement. C'est comme ça que moi j'ai acheté mon lecteur DVD, je me suis abonné au journal Le Point, euh, tout simplement parce que le lecteur DVD coûtait moins cher en m'abonnant au Point qu'en allant l'acheter à la FNAC. Donc je me suis abonné au Point. Donc Pendant un an, j'ai eu droit aux éditos de Franz Olivier Gisbert et de Bernard-Henri Lévy, mais j'avais mon lecteur DVD qui était impeccable et qui fonctionne toujours très bien. Donc ce sont des méthodes... Alors j'avais prévu de dire ça avant de savoir qu'il y avait une camarade de, de Libération ici, mais il y a quelque temps, euh, Libération avait proposé un panier garni à ses lecteurs... Je cite l'annonce qui a été faite, c'est « Tous les mois, la rédaction de Libération sélectionne un vin et cinq produits d'une région française à partir de 29,90 euros par mois. Se faire plaisir ou offrir la Libébox, c'est l'assurance de découvrir le meilleur de nos régions ». Ben, c'est malin, hein si on est gourmand, on peut s'abonner comme ça à Libération, on pourra boire du bon vin et manger euh, des, bons, euh, des bonnes tranches de saucisson. Dans le même esprit, il y a ce qu'on appelle aussi communément l'arnaque du samedi. On est samedi, vous allez dans les kiosques, vous achetez les journaux, et d'un coup, ils coûtent beaucoup plus cher. C'est ce qu'on appelle l'édition du week-end. Alors, c'est logique, entre le café en terrasse, les courses au marché, le lecteur a beaucoup plus de temps le samedi. Donc, il va prendre le temps d'acheter la presse, il va prendre le temps de la lire. Les journaux le savent, et les annonceurs aussi le savent. On va donc vendre l'édition du week-end beaucoup plus cher. Le Monde du samedi est ainsi vendu, 4,20 euros. Et pour justifier cette hausse colossale du prix, qu'est-ce qu'on fait On rajoute un catalogue publicitaire. Ça s'appelle euh, M, M, M le magazine pour le monde. C'est un catalogue publicitaire dans lequel il y a quelques articles, en général, qui relatent le mode de vie des riches, celle des stars, la culture branchée, etc. Donc ça, c'est aussi une façon d'attirer des recettes publicitaires euh, nouvelles. Alors, ce portrait de la presse en crise est bien plus, en fait, qu'un simple révélateur de l'état du secteur des médias. Ce constat s'explique par la structure même de la production de l'information. Et ça va avoir des conséquences, concrètement, à la fois dans la gestion des médias, mais aussi dans le métier des journalistes, comme ça a été dit tout à l'heure, et comme ça va être dit, je pense, à cette table. Donc, on remarque que les groupes industriels, les groupes médiatiques qui ont des intérêts croisés, qui coproduisent des contenants, des contenus, se partagent les parts d'un gigantesque gâteau, font appel parfois à des fonds d'investissement pour vivre et bâtissent en fait une courroie dorée entre le capital d'un côté et les médias de l'autre. À cause de la libéralisation du secteur des télécoms, on assiste aussi à l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché des médias par le biais d'une intégration verticale. On connaissait très bien sa petite sœur, euh, ou sa grande sœur, l'intégration horizontale, qui, qui, qui consistait à racheter des médias analogues, à faire des fusions entre plusieurs titres. Désormais, les nouveaux acteurs des médias sont les gestionnaires des tubes, les gestionnaires des réseaux, à savoir euh, Bouygues, SFR, Free. La mainmise aujourd'hui qu'opère un personnage comme Patrick Drahi sur les médias, 5 e fortune française, en rachetant le groupe L'Express, le quotidien Libération, euh, demain RMC et BFM, devient problématique. Nous sommes ici au cœur d'une stratégie qui consiste à capter des sources différentes de publicité et à proposer des offres groupées à terme. On aura donc droit à un abonnement à Internet plus un abonnement à un média, une chaîne de télé et ainsi de suite. En définitive, le journaliste deviendra le maillon substituable dans cette chaîne et sera le prolétaire tout désigné de ce système économique. Les journalistes donc, sont en train de devenir des journalistes multitâches, ça a été dit. On va les faire travailler sur différents supports. Ils vont avoir des nouvelles fonctions. Ils vont écrire, certes, mais aussi devoir filmer, enregistrer des sons. On va leur demander d'avoir des blogs, gérer un compte Twitter. Avec le rythme d'une information continue, les journalistes doivent faire plus vite et toujours plus bref. Actuellement, la, la durée d'un JT à la télé sur TF1 ou sur France 2, c'est un peu moins de 90 secondes. Il y a une vingtaine d'années, c'était trois 3 ou 4 minutes. Conséquence, avec la précarité des journalistes, l'information devient précaire. Alors ceci explique, on aura l'occasion d'en parler aussi, le scepticisme à l'égard des médias traditionnels, qui devient de plus en plus présent. Et ce scepticisme est lié au manque de diversité qui existe dans les médias. n'est pas parce qu'il y a des médias nouveaux qui apparaissent, des médias financés par la publicité, n'est pas parce qu'il va y avoir une déclinaison de chaînes thématiques à l'infini sur Canal Satellite, qu'on va avoir une pluralité de l'information. D'accord pour conclure, parce que je crois que c'est bientôt le moment, pour conclure, le développement des groupes multimédias, qui existaient déjà dans les années 80, s'est accru avec l'arrivée d'Internet. Sans règles, sans contraintes, des groupes médiatiques ou industriels tentent d'entendre, d'étendre leur part de marché dans tous les domaines. Presse, télévision, édition, radio, évidemment Internet. Et ainsi, ils accroissent leur sphère de profit, parfois, mais aussi leur sphère d'influence, souvent. La présence de ces grands groupes amplifie nécessairement leur puissance et pose la question de l'indépendance des politiques, qui laissent faire encore et toujours par rapport aux médias, et aussi l'indépendance des journalistes par rapport à leurs employeurs. Cette année, Chloé l'a dit, l'association Acrimed fête ses 20 ans. Dans cette salle, certaines personnes n'étaient pas nées au lendemain des mouvements sociaux de 1995. Nous avons parcouru beaucoup de chemins, les médias ont changé, mais le problème, le problème, lui, reste inchangé. Les médias appartiennent toujours aux dominants. Et l'information est toujours le reflet de ceux qui la produisent. Alors il ne, faudra pas, il ne faudrait pas attendre 20 années supplémentaires pour dire que ce sont toujours les mêmes qui gagnent. Il est temps que toutes les forces progressistes prennent le sujet au sérieux et le hissent au sommet de leurs préoccupations. Il faut définitivement en finir avec l'appropriation capitalistique des moyens d'information et rendre démocratique la production et la diffusion de l'information. Être radical, écrivait Marx, c'est prendre les choses par la racine. C'est ainsi que doivent être transformés les médias par la racine. Merci de votre attention.